Tout d'abord, euh, en prélude à la CMDT, dont le thème cette année est « Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin d'atteindre le développement durable ». Il paraissait primordial pour nous, euh, ministère de l'économie numérique, de sponsoriser donc, euh, le Génération Connect, qui est une initiative novatrice de l'IUT, dont le programme donc, est en parfaite harmonie avec euh, la stratégie nationale du numérique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Il faut savoir que cette stratégie nationale du numérique est une stratégie qui repose sur sept piliers, dont les piliers 4, 6 et 7, à savoir les compétences, l'innovation et la cybersécurité, sont, euh, euh, enfin, sont en accord avec le programme euh, du Generation Connect. Aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 77% de la population qui a moins de 35 ans. Donc euh, c'est une donnée qui nous alerte, donc ce qui nous pousse aujourd'hui euh, à nous rendre aujourd'hui aux de Connect et à soutenir cette belle initiative. Aujourd'hui, euh, nous avons un environnement qui est, en parfaite, qui est en évolution. Nous avons les TIC qui prennent de plus en plus de place euh, dans nos vies. Et nous sommes aujourd'hui à l'ère de la quatrième révolution, voire même la cinquième. Et euh, nous savons que l'année 2020, a été une année très, très difficile pour le monde entier avec la pandémie de la COVID-19, qui nous a rappelé sur, justement l'importance du sans-contact et l'importance des TIC. Nous avons vu euh, pendant cette période des jeunes qui ont eu des projets assez novateurs et c'est ainsi euh, une raison pour laquelle nous avons décidé d'inclure des jeunes euh, dans, notre, euh, dans notre délégation. Il faut savoir que le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, n'avait que 24 ans, Lorsqu'il développait euh, son application. Euh, tout ça pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui est un poumon euh, de l'innovation de nos pays afin d'apporter euh, des solutions aux problèmes futurs. Et il faut savoir que nous allons avoir une collaboration étroite avec le Generation Connect. Nous avons même à l'intérieur du Generation Connect deux jeunes demoiselles du nom de Mylène Akafou et de Emmanuela Abré qui euh, sont membres du Generation Connect, qui représentent la Côte d'Ivoire au sein du Generation Connect. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire a sponsorisé cette première édition du Generation Connect, donc nous comptons encore euh, continuer dans ce genre d'initiative. Il faut savoir aussi que nous envisageons d'être le hub du numérique en Afrique de l'Ouest. Nous prévoyons en tout cas de continuer à soutenir ce genre d'initiative.